Dans Google, dans la boîte de recherche, tapez « Creative Commons ». Puis, cliquez sur le lien. Sur la page de Creative Commons, trouvez « Share your work ». Sur la page, une case bleue apparaîtra. Pour obtenir une licence, cliquez sur « Get started ». Ici, il faut répondre à deux questions pour acquérir une licence. La première, « Allow adaptations of your work to be shared ». Et la deuxième, « Allow commercial uses of your work ». En cliquant sur les différentes réponses, l'image de licence va changer ainsi que l'explication sous les images. En cliquant sur « Oui » à la première question, un homme dans un cercle apparaît à côté du logo CC. Pour la deuxième question, je vais cliquer sur « Non » pour ne pas faire de ma licence une licence de culture libre. Avec la souris, mettre le curseur sur l'image gris qui représente la licence. Cliquez sur la droite de la souris. Cliquez sur copie image, puis coller l'image dans le document destinataire. Si on a un blog, copiez le code et collez le code dans l'article du blog. Mettez à jour la publication et cliquez sur « View post ». On voit sa licence CC intégrée dans son blog.